Bonjour, élève musiciens. Nouveau cours d'improvisation. Cette fois, nous improvisons sur 4 notes par accord. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te conseille vivement de les voir. Tu as un cours pour apprendre à improviser sur une seule note par accord. Il est très important que tu commences par ça. Puis deux notes par accord, puis 3 notes par accord avec deux méthodes. Pour ce cours, je te propose également deux méthodes, 2 approches différentes. La première approche est de jouer sur les notes de chaque accord. Pour cela, tu as déjà un cours qui a été filmé il y a quelques années. J'avais une de ces dégaines à l'époque. <rire> bon, le look n'est pas terrible, l'image n'est pas très bonne, mais le son est bon et le contenu est très bon. Bah, en tout cas, euh, mes élèves à l'époque m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé euh, cette vidéo. Donc je te mets le lien dans la description, tu vas pouvoir voir ce cours sur l'improvisation sur la grille de Bye Bye Blackbird, un standard de jazz, où j'utilise uniquement les quatre notes de chaque accord. Dans la suite de cette vidéo, je vais évoquer une autre approche que l'on appelle les groupements. C'est une méthode que j'ai trouvée chez le saxophoniste de jazz Jerry Bergenzi. C'est une super technique qui te permet de jouer à la fois sur les notes des accords et sur des tensions. Je t'explique tout ça dans quelques instants. Est-ce que comme des milliers d'abonnés à cette chaîne, tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique Oui Alors fais comme eux Abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner », puis clique sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche, cela te permet de recevoir une notification par email avec la vignette du cours, la description du cours, et alors tu as deux possibilités. Soit tu te dis, bon, pff, ce cours-là ne m'intéresse pas trop, et tout simplement tu supprimes l'email. Soit tu te dis, ah, super ce cours, intéressant, je vais aller voir ça. Et à ce moment-là, tu cliques sur l'image et tu es redirigé aussitôt sur la chaîne YouTube Armand Chopin. C'est très pratique, ça te fait gagner énormément de temps. Pour t'initier au groupement, nous allons jouer sur un 2-5-1. L'accord 2 est mineur 7, l'accord 5 est 7, l'accord 1 est 6. Les degrés de chaque accord sont fondamentales, tierce mineur, quinte juste, septième mineur. Ça c'est pour l'accord 2 mineur 7, pour l'accord 5-7 c'est fondamental. Tierce majeure, quinte juste, septième mineur. Et pour l'accord 1-6, c'est fondamental. Tierce majeur, quinte juste, sixth majeur. Généralement, on retient les degrés de chaque accord de la manière suivante. Pour l'accord de mineur 7, on dit 1, 3, 5, 7, en pensant bien que la tierce est mineure. Pour l'accord 5-7, on dit aussi 1-3-5-7, en pensant bien que la tierce est majeure. Et pour l'accord 1-6, on pense 1-3-5-6, en pensant que la tierce est majeure. Donc dans 1-3-5-7, à chaque fois la septième est mineure, et dans 1-3-5-6, la sixte est majeure. On peut tout à fait jouer sur les notes de chaque accord, c'est... L'objet de la vidéo dont je t'ai mis le lien dans la description. Je t'en ai parlé au début de ce cours. Concernant les groupements, on va retenir deux groupements possibles. Sur l'accord 2 mineur 7, on va retenir 1, 3, 4, 5. Et sur les accords 5, 7 et 1, 6, on va retenir 1, 2, 3, 5. Donc ça veut dire que sur l'accord mineur 7, on va jouer la fondamentale la tierce mineure, la quarte juste et la quinte juste. La quarte juste est une tension qui est très agréable à écouter sur un accord mineur 7. Et sur les accords 5, 7 et 1, 6, nous allons jouer la fondamentale, la seconde majeure, la tierce majeure et la quinte juste. La seconde majeure est une tension très agréable à jouer et à entendre. L'enchaînement de mineur 7, 5, 7, 1, 6 étant dans la même tonalité, il n'est pas difficile de repérer les formules pour chaque accord. Prenons un exemple en Do majeur. Les notes de la gamme de Do majeur sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Les degrés sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quels sont les degrés 1, 3, 4, 5 correspondant à l'accord mineur 7 L'accord mineur 7 est sur le deuxième degré. C'est-à-dire que sa fondamentale est ici, sur le deuxième degré. Donc la formule 1, 3, 4, 5 donne fondamentale, tierce mineure, quarte juste, quinte juste. C'est-à-dire les notes Ré, Fa, Sol, La. Concernant l'accord 5-7, sa fondamentale est sur le cinquième degré et la formule est 1-2-3-5. Donc, seconde majeure, tierce majeure, quinte juste. Les notes sont donc Sol, La, Si, Ré. Enfin, concernant l'accord 1-6, la fondamentale est sur le premier degré, Do et la formule est 1-2-3-5. La seconde majeure est donc ici. La tierce majeure ici et la quinte juste ici. Les notes sont donc DO, RÉ, MI, SOL. Nous voici devant le logiciel Ben IN a BOX 2017. La première mesure est RÉ mineur 7. Tu vois le degré apparaître en haut de chaque accord, c'est le degré DO de mineur 7. Puis nous avons 5, 7, ça c'est le cinquième degré. Puis DO 6, c'est le premier degré 6. Je ne mets rien dans la mesure suivante, ça signifie que c'est la même chose que la mesure précédente. A la fin de cette mesure, je vais mettre cet accord, l'A7 19 bémol 13, pour enchaîner de nouveau sur Ré mineur 7. Et je recommence. On va le faire 4 fois. On va prendre un style balade jazz, 84 à la noire. Alors nous allons commencer par préparer notre improvisation en jouant tout d'abord les groupements dans l'ordre sur chaque accord. Pour Ré mineur 7, on joue Ré Fa Sol La. Pour l'accord 5-7, donc Sol 7, on joue Sol La Si Ré. Et pour l'accord 1-6, c'est-à-dire Do 6, nous jouons Do Ré Mi Sol. À présent, nous allons jouer ces mêmes notes, mais en descendant. À présent, nous allons mélanger les degrés. Nous allons essayer d'enchaîner les notes d'un accord à l'autre par mouvement conjoint. Pour cela, je vais d'abord repérer les notes sur chaque accord dans l'ordre. Alors, essayons de regarder quels sont les mouvements les plus conjoints possibles. S'il y a des notes communes, c'est encore mieux. Effectivement, si on regarde les deux premiers accords, entre Ré, Fa, Sol, La et Sol, La, Si, Ré, nous avons le Sol et le La qui sont en commun. Entre Sol7 et Do6, entre Sol, La, Si, Ré et Do, Ré, Mi, Sol, nous avons le Sol et le Ré qui sont en commun. Donc on peut jouer par exemple sur Ré mineur 7, Ré, Fa, La, Sol. Sur Sol7, Sol, Si, La, Ré. Et sur DO6, RÉ, DO, SOL, MI par exemple. Là, je transite d'un accord à l'autre par mouvement conjoint. Je termine ici par SOL, je recommence sur SOL. Je finis par RÉ, je recommence sur RÉ. C'est une façon de faire. On peut également procéder autrement. Ce que l'on peut faire, c'est jouer des mélodies dont les notes se suivent en passant d'un accord à l'autre. On pourrait alors avoir ici Ré, Fa, Sol, La, après la c'est Si, Si, La, Sol, Ré, là on redescend, et sur le Do, Do, Ré, Mi, Sol. On peut aussi essayer de trouver une forme complètement libre, par exemple, Ré, La, Fa, Sol, La, Sol, Ré, Si. Tiens, un mouvement conjoint très proche, Si, Do, c'est très proche. Do, Mi, Ré, Sol. Là, je procède par mouvement conjoint. Entre Ré mineur 7 et Sol 7, je passe du Sol au La. Et du Sol 7 au Do 6, je passe du Si au Do. Sol là c'est une seconde majeure, Si Do c'est une seconde mineure, c'est encore plus conjoint. Bon, et eh bien voilà, on a passé du bon temps encore avec euh, la flûte à bec, l'harmonica diatonique en dos. On se retrouve très prochainement, pas forcément la semaine prochaine, puisque maintenant, sur la chaîne YouTube Armo Chopin, le vendredi, tu vas avoir d'autres rendez-vous en accès libre, mais nous continuerons de nous voir sur la chaîne YouTube Armo Chopin en cours d'improvisation une fois par mois, ce qui te laissera le temps de bien travailler. Les nouvelles notions que tu auras vues dans le cours d'ici le mois suivant. Allez, amuse-toi bien avec le groupement. On se retrouve très prochainement dans un autre cours d'improvisation. À bientôt sur la chaîne YouTube armo Chopin.